MydexPay Quelles sont les conditions à remplir pour devenir un conseiller professionnel Le conseiller professionnel doit avoir la vision et les caractéristiques nécessaires pour représenter le projet de manière qualifiée et contribuer au développement du projet. Pour pouvoir bénéficier d'une prime de conseil, le projet doit comporter des investissements d'un montant déterminé. Il gagne une prime sur les gains en capital en fonction du montant investi. Bonus de 5% sur le premier palier quand le montant de l'investissement est de 10 000 XMD. Bonus de 4% à partir du deuxième palier quand le montant de l'investissement est de 100 000 XMD. Bonus de 3% à partir du troisième palier quand le montant de l'investissement est de 500 000 XMD. Bonus de 2% à partir du quatrième palier, quand le montant de l'investissement est de 1 million XMD. Bonus de 1% à partir du cinquième palier, quand le montant de l'investissement est de 10 millions XMD. Les primes de palier sont maintenues tant que les critères sont remplis, mais si le conseiller réduit le montant de son investissement, il commence à recevoir une prime de palier correspondant au montant de son investissement actuel. Si l'investisseur cesse d'investir, ses droits de conseil seront également annulés.